Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire de la chimie, alors ne vous inquiétez pas, on va rien faire péter, quoique ça me ferait bien plaisir, on va rester soft, on va faire de l'encaustique. Comme je vous le disais, on va réaliser de l'encaustique à partir de pains de cire, des pains de cire d'abeilles pure. Il n'y a pas plus pur. Alors, ce sont des pains de cire qui viennent de Vendée, d'une mielerie artisanale. C'est 100% bio. Nous allons avoir besoin de forcément nos pains de cire, de l'essence de térébenthine ou du sucé d'année d'essence de térébenthine, c'est-à-dire du white spirit, ni plus ni moins. Pourquoi je dis succès d'année d'essence de térébenthine C'est une vieille déformation professionnelle. Rien de bien méchant. À cela, vous allez avoir besoin d'un ciseau ou d'un pour réaliser de fins copeaux. Ces fins copeaux, vous allez les mettre dans le récipient avec votre essence de térébenthine. Vous allez les faire fondre, soit naturellement, soit en aidant un petit peu la nature avec un bain-marie. Tout le monde sait ce que c'est qu'un bain-marie. Vous faites chauffer une gamelle d'eau et dans cette gamelle d'eau, vous mettez un récipient et ensuite vous mettez vos copeaux. De pain de cire et vous allez voir comme par magie ça va fondre vous allez voir cette recette est extrêmement simple il n'y a rien de très compliqué un gamin de 3 ans serait capable de réaliser alors vous prenez un rabot un ciseau vous faites de fin copeaux de votre pain de cire suivant un grammage précis, vous allez voir, je vais vous expliquer ça dans la suite de la vidéo ensuite dans votre récipient qui ferme hermétiquement vous versez soit votre essence de térébenthine, soit votre white spirit à vous de choisir le produit qui vous va le mieux une fois que vous avez versé votre essence de térébenthine dans le récipient vous versez vos petits copeaux dans ce même récipient soit vous laissez agir la nature, soit vous l'aidez un petit peu vous allez verser vos copeaux dans la gabelle du mamari et vous laissez agir le feu tout doucement ça va forcément aller vachement plus vite alors, bien évidemment, je vous invite à aller voir directement l'apiculteur. Euh, je pense qu'ils ont à revendre. Euh, justement, bah, c'est l'occasion d'aller faire un petit tour, euh, voir comment ça se passe, éventuellement d'aller visiter euh, le rucher et de lier peut-être une amitié. N'allez pas acheter ça en GSB sur Amazon ou je ne sais trop où. Il y a tout ce qu'il faut en France. Il y a de la matière, il y en a, il y en a à revendre. Euh, et. et nous... Oh putain! Et ça se passe. Ça sent super bon donc n'hésitez pas à aller voir l'apiculteur ils sont de très bons conseils on va commencer à préparer notre petite recette notre petite tambouille et on va voir ce que ça donne alors dans un premier temps on va verser la quantité d'essence de térébenthine qu'il nous faut dans un doseur parce que le faire à l'arrache ça va pas être trop bon donc on prend notre bidon d'essence de térébenthine on l'ouvre alors il y a un bouchon de sécurité c'est pour les enfants pour éviter qu'ils l'ouvrent donc mettez vos produits à l'abri des enfants, hein? on n'est jamais assez prudent alors moi je me suis fait une petite répartition parce que je ne vais pas faire euh, 500 grammes d'encaustique j'ai fait un petit calcul qui va bien c'est tout simple avec mes quelques neurones qu'il me reste normalement pour 500 grammes de cire vous avez besoin d'un litre d'essence de téréventine donc moi j'ai fait des divisions rien de plus simple 250 grammes 0,5 litres, 125 grammes 0,25 litres 75 grammes 0,125 litres donc je vais faire 75 grammes avec 125 centilitres Dessence de terribenthine alors je n'ai qu'un bocal de 350 centilitres c'est pas énorme et encore 350 centilitres, centilitres. j'ai l'impression que c'est un peu petit mais euh, à mon avis il va y avoir une boule une boulette c'est pas bien grave on va voir ce que ça donne allez c'est parti Bien sûr, il faut éviter d'en foutre partout, comme moi je suis en train de faire. Voilà. Bon, vous n'êtes pas à 3 centilitres près dans votre verre doseur, c'est pas un problème. Ça sera plus ou moins liquide suivant ce que vous voulez faire, comme je vous le disais en début de vidéo. Vous prenez un Murabeau. Et on va commencer à réaliser du copo. Donc j'ai pris un vieux rabot bois que j'ai depuis mon apprentissage et je vais réaliser mes fameux copeaux Donc il va m'en falloir 75 grammes pour 125 centilitres de descente de térébenthine. Une fois que vous avez commencé à râper vos copeaux, bien sûr, vous contrôlez le grammage que vous avez réalisé. Moi, j'en ai foutu partout, c'est un petit peu dégueu, pas enfin, dégueu, façon de parler. Euh, on va voir combien ça pèse tout ça. Alors, bien sûr, il faut récupérer ce que vous avez foutu sur la table. Ça serait quand même dommage de gâcher, n'est-ce pas Parce que J'ai piqué la balance de cuisine de ma femme. Je pense que si elle voit ça, je vais me faire appeler Arthur. 35 grammes, donc il m'en faut encore plus du double allez c'est parti on continue, bon bien sûr je ne vais pas le filmer ça sert à rien ça y est j'ai mes 75 grammes de copeaux de cire d'abeille donc du coup je peux commencer à débarrasser un petit peu pour me faire de la place et je vais maintenant verser mon essence de terribantine dans mon petit bocal, le parfait pour faire un petit peu de plus voilà ensuite tout doucement vous prenez vos petits copeaux et vous les emmenez se diluer tranquillement dans la cire d'abeille. Alors il faut remuer un petit peu de temps en temps, ne mettez pas tout d'un coup. Voilà, ça commence à faire effet. Donc vous continuez tout doucement à verser vos petits copeaux. N'hésitez pas, comme je vous le disais, à remuer une simple baguette de bois ou ce que vous voulez. Et au fur et à mesure de la journée, alors tout ne va pas fondre tout de suite ça va se diluer petit à petit vous voyez là j'ai déjà un produit qui est assez euh, trouble donc ça veut dire que ça fond tranquillement et comme on dit chez moi plus c'est long plus c'est bon ça commence à devenir un peu plus difficile de remuer ça en train de figer le copeau de en train d'aspirer complètement l'essence de térébenthine. donc si normalement mon calcul est bon je devrais avoir un truc pas trop mal à la fin là j'ai l'impression que c'est la purée mousseline ça y va doucement alors bien sûr pour voir le résultat il va falloir entre 24 et 48 heures suivant la température ambiante mais demain je pense que ça sera complètement figé donc on verra ça tranquillement demain je vais quand même mettre toute ma dose de copeaux et là ça fait une purée si ça passe, en, j'ai envie, envie d'en manger donc voici un pot de 75 g d'encaustique fait maison pour rappel, essence de télémentine, pain de cire les outils nécessaires à la réalisation de ce tutoriel sont une balance bien évidemment un outil coupant style rabot ou ciseaux pour pouvoir faire des copeaux, du temps alors je veux revenir sur un point très très important, quand vous commencez à jouer avec des produits pas de flammes, hein, euh, ça serait quand même con de se faire péter la gueule pour une connerie. Donc c'est pour ça que je privilégie la méthode ancestrale, euh, le, le, la fonte naturelle du copeau directement dans euh, le récipient plutôt que le bain-marie ou la chauffe par, euh, par tout autre moyen. Donc euh, ne vous faites pas péter la tête, de toute façon si vous faites péter la tête, je ne serai pas responsable parce que je vous aurais prévenu Donc si vous avez des questions, des commentaires positifs ou négatifs, n'hésitez pas à les poser Je répondrai bien volontiers à tout le monde, il n'y a pas de souci, comme d'habitude Et surtout n'hésitez pas à partager, à liker cette vidéo, si ça peut aider certains, ça serait quand même cool Donc merci de m'avoir suivi encore une fois, je sais je ne suis pas très productif en ce moment Mais on vous l'a tous compris, les vacances, le salon du, du bois à épinal que je suis en train de préparer les portes ouvertes bordées qui arrivent bientôt aussi à la fin du mois et euh, tout un tas de bêtises et euh, de trucs à réparer dans la maison parce qu'il y a quand même du boulot. Donc, chers amis, je vous souhaite une très bonne journée et un joyeux week-end de Pâques. Et surtout, n'oubliez pas, si vous voulez gagner un sac de copeaux, abonnez-vous à la chaîne.